Dans ce tuto je vais vous montrer comment créer et insérer une licence Creative Commons dans Camtasia. Pour commencer qu'est ce qu'une licence Creative Commons Creative Commons est une organisation qui propose des licences permettant aux auteurs de mettre leurs œuvres à disposition du public selon des conditions prédéfinies. Donc par exemple pour empêcher une utilisation commerciale, empêcher des modifications sur l'œuvre, ou autre. Pour plus de détails je vous invite à aller sur ce site qui sera également en description de la vidéo. Cette licence n'est pas obligatoire pour vos vidéos, elle est plutôt optionnelle. Donc pour choisir sa licence, allez sur ce site, qui sera également en description. Répondez seulement à ces deux questions, et une licence vous sera automatiquement attribuée. Repérez bien les abréviations, qui sont juste là, en dessous de ce petit logo, et allez par la suite sur ce lien, pour télécharger votre bouton en PNG. C'est-à-dire que par exemple là, j'ai un bouton BYNCSA, je recherche le bouton BYNCSA, je clique sur PNG, Clique droit, enregistrer l'image sous. Une fois ceci fait, importez votre logo dans votre chutier et positionnez-le ici lors du générique de fin. A savoir que dans la librairie que j'ai créée pour vous, il y a un logo Creative Commons prédéfini pour que vous puissiez visualiser l'endroit où le mettre. En espérant vous avoir aidé, merci d'avoir visionné ces tutos.